Je pense que l'Europe doit construire une alternative de solidarité entre les peuples qui respecte la souveraineté populaire et qui lutte contre les programmes d'austérité. Pour moi, l'austérité, c'est un programme politique qui permet aux plus riches de, de, de s'enrichir sur le dos des plus pauvres en mettant en place des moyens légaux et économiques qui détruisent les services publics et qui ne profitent qu'à la bourgeoisie.